Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Et on va parler d'adaptation de jeux de téléphone pour PC. Je tiens à préciser que de base, je n'ai aucun problème avec les jeux pour téléphone. Putain, mais alors Supercell, je vous... Et Ketchup aussi, vous êtes vraiment des gros... Alors oui, il y a des jeux sortis sur smartphone qui se voient exportés pour Windows et ajoutés au magasin Steam. Et alors le fait d'adapter un jeu d'une plateforme à une autre plateforme, c'est ce qu'on appelle communément un portage. Là où je trouve que les portages de jeux smartphone tirent la gueule, c'est qu'au départ, ces jeux sont pensés pour des machines bien moins puissantes avec beaucoup moins d'inputs. Quelle est la machine la plus optimisée pour jouer aux jeux vidéo Est-ce que c'est ce truc Ou est-ce que c'est le PC Master Race qui fait tourner tous les jeux AAA en ultra Ce truc Ou le PC Master Race Et oui, c'est le PC, connard Et on retrouve des jeux smartphone sur Steam sans la moindre mention de l'existence de la version mobile. Parce que chez Battage de Couilles Corp, nous battons nos couilles directement sur votre visage. Bien évidemment, j'ai sélectionné deux jeux qu'on va survoler pour illustrer mon propos. Et comme je le disais plus tôt, c'est mentionné nulle part qu'au départ... C'est des jeux pour téléphone Alors avant toute chose à noter que ces deux jeux Ont été édités par le même studio Kiss LTD Parce que chez Battage de Couilles Corp Nous avons décidé de changer le nom de notre société Et de l'appeler Kiss LTD Mais rassurez-vous cependant Nous nous en battons toujours autant les couilles Tout d'abord parlons de Gunspell La première blague C'est que les versions PC et Smartphone Sont quasiment identiques Sauf que la version sur Google Play est gratuite Tandis que sur Steam c'est 12€ C'est à dire qu'un jeu que tu peux avoir gratuitement Sur ton putain de téléphone Est vendu à 12 balles pour ton ordinateur mais alors, pourquoi cette inflation Parce que sur la version PC, il n'y a pas de microtransactions. Du coup, il faut bien compenser et se faire de la thune quelque part. Niveau gameplay, Gunspell reprend le principe du jeu Diamond Mine. Tu ne connais pas Diamond Mine, on va dire que Candy Crush en est son héritier spirituel. Sauf que dans Gunspell, les pièces sont hexagonales. Et il est donc possible de les déplacer dans 6 directions au lieu de 4. Bon, sans être de mauvaise foi, il y a quand même des principes intéressants dans ce jeu. Les niveaux de puzzle classiques sont contextualisés et mettent en scène des combats. Des combos réalisés entre les différents types de ayant des effets différents utiles à cette baston. Régénération de santé, de mana ou encore des dégâts. Et du coup, on a même le droit à une petite histoire qui essaie de rajouter un lore à ces bagarres. Mais bon, cette histoire reste quand même assez pauvre. à base de... Oh non Le méchant est méchant Et je suis le gentil qui doit arrêter le méchant Mais dans cette aventure, ce personnage s'appelle Richard. Et je prends le temps de préciser parce que personne... Ne s'appelle Richard. Voilà, derrière ton écran par exemple, tu ne t'intitules pas Richard. Putain de personne en 2018. Ne s'appelle Richard! Alors, vous avez trouvé un nom à votre fils? Ah, oh, j'avais pensé à l'appeler Richard! Non, ça va pas être possible, madame! Niquez bien votre race! Vous allez l'appeler Benjamin ou Florian! Comme tous les connards de ce pays de merde! Oh, d'accord! Allez, on va passer au jeu suivant! Parce que de toute façon, y a rien d'intéressant à dire sur des jeux où le but c'est de faire des combos en déplaçant des bonbons ou tout autre sprite à la con! Oui, si le sujet t'intéresse, y il a Mister Flash qui a parlé de Candy Crush pendant 17 minutes dans une vidéo! Et alors lui, il a vraiment rien de mieux à foutre! Bon, alors maintenant, parlons de Rexer 8. Avant toute chose, faut se mettre dans le Contexte de ma découverte de ce jeu J'ai vu une voiture et je me suis dit Ouah putain ça va décoiffer Enfin des sensations fortes dans cette chronique de merde La chute, La chute de fun, fun. C'est quand le fun fait une chute Quand l'amusement disparaît disparait, disparait. Tout hilarité dissipée J'en vais j'ai un suicide d'un 8 est en réalité un puzzle game En gros il y a plus d'adrénaline dans hadibou et l'ombre verte Dans ce jeu on est face à un circuit Une voiture avance et il faut cliquer sur des carrés de route pour les faire pivoter Et ainsi aiguiller la voiture jusqu'à l'arrivée En soi quand on y réfléchit C'est une sorte de variante du jeu pipe mania. Sauf que modifier l'orientation d'un circuit d'alimentation en eau ça a du sens, faire pivoter des morceaux de route sous une voiture pendant qu'elle avance, ça en a quand même vachement moins Bonjour, je suis Richard, et je suis là pour faire pivoter des morceaux de route sous votre véhicule Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, au revoir bon, alors ce jeu sur un téléphone, pourquoi pas Mais pour un ordinateur, je suis vraiment pas convaincu D'autant plus que comme pour Gunspell, il y a eu une inflation avec ce portage Sur Google Play, il coûte 1€, alors que sur Steam, c'est 5€ Non mais alors, qui c'est l'TD vous êtes vraiment d'immenses fils de bougre Pour conclure, je pense qu'on peut dire que qui sait le TD, ils aiment bien le fric et ils essaient de balancer leurs produits partout. Mais pour 12€, entre un jeu comme bridge Constructor, portal et un énième remake de Candy Crush, le choix est vite fait. Du coup, ça a pas l'air de se vendre très bien leur merde. On peut imaginer que c'est parce que les joueurs PC sont pas débiles. Et sinon, pour ma part, je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.